Attends, je te laisse Chapi, avec les deux visiteuses et moi je vais faire venir la collectionneuse qui veut faire une visite des musées et acheter des Hello supplies. Welcome to Moyaland. Ah d'accord les Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour. Euh, je parlais en um, petit. Ah. Un petit peu français. <rire> voilà. Alors je peux vous faire monter dans la voiture, comme ça je vous emmène à tous les endroits où il y a des œuvres. Voilà. Est-ce qu'elle veut venir, votre amie C'est Christy. Christless. Uh, Chris, Christy, uh, voilà. c'est mon ami. C'est bon, c'est parti. Alors, je vous amène déjà voir le musée principal. Mais après, il y a beaucoup d'œuvres partout. Il y en a, il y a quatre îles. Donc, sur les quatre, il y a énormément de choses. Vous voilà. oh, uh, magnifique. Uh, oui. oh. ah, vous avez fait quatre ans de français, je crois. Vais... chose. Uh, J'adore. Ah, merci. Alors, voilà. Par contre, si vous voulez acheter des œuvres, je peux les réduire. Je vais vous les donner réduites pour que vous puissiez faire le plus petit, parce que c'est un peu... voilà ici vous êtes américaine attends, attends, No Attends, attends, attends, attends, non, non. Uh, oh, oh, attends, oui, laquelle Non, non, non, non. Euh, ah, si, vous, allez, cliquez, si euh, vous cliquez dessus, je peux vous voir laquelle. Oui, je vais, voilà, allez, allez. je vais vous suivre. Ah, celle-là, oui. Oh là, elle est grande. Oh là, elle est immense. Il faudra la réduire. Je vais oh, vous la allez. faire... Euh, euh, Shadow, je prends une photo et après, je vous les donnerai après. Euh, je fais 100 Linden. Par, oh. par, par peinture. Ok. C'est bon c'est bon, je vais avoir pas, un peu d'argent, oui, je vais avoir un peu d'argent. Un peu d'argent. Non, mais pas maintenant. Un peu d'argent. Pas bon? maintenant. Où est-ce tu Attendez, on va monter, voir en haut, il y en a oh. des belles. Je sais aussi 1833 sur so Twitter. Voilà. Et Chicago. Ah, Chicago? Yes, I um, realize uh, on the group and music group in Chicago. I realize um, uh, one film for uh, diffuse in a concert in Chicago, in a canvas, canvas, canvas, the place, canvas, canvas. Conamiso SPF 420 uh, 1833 uh, Vapor Wave Ah yes yes because the radio yes. Chicago uh, yes. radio and visit my Iceland in direct live Hey voilà. Oh c'est brillant brillant brillant Love it I want this one this one is so brilliant Oh See si. uh, you, you, you want the TV TV Hey Okay alors il faut enregistrer voilà. Oui. Uh, TV. Allez. Uh, wait. Oh là, okay. j'arrive, j'arrive. Oh, sinon, on va à pied alors. Chair, yellow. Yes, but is uh, so big, so big. Is a oh. little. It's oh, big. it's perfect. Comme okay. Ça. Mais after you you fabric the uh, painting because for the moment is a photo. Photo. And after, you fabric okay. a collection complete, and you send the complete collection totality painting